Le titre, c'est donc Freud à Bloomsbury, et le sous-titre, c'est Alex et James Stretchy, passeurs de Freud en langue anglaise. Donc c'est un peu étonnant, parce que c'est l'interpénétration de deux mondes qui n'étaient pas tellement faits pour se, pour se rencontrer, celui de l'Angleterre, de Londres, du groupe de Virginia Woolf autour de Bloomsbury, et puis euh, la saga freudienne et le maître viennois. Alors il se trouve que je suis angliciste, j'ai été longtemps professeur d'anglais et maintenant euh, psychanalyste depuis une vingtaine d'années. Et donc euh, ce livre est, est né au, au croisement, à la jonction, entre deux, je ne sais pas si c'est des compétences, mais disons euh, deux rencontres, qui étaient Freud et la langue anglaise et puis euh, ma rencontre avec des personnages de Bloomsbury. Donc ce qui a été nouveau, ça a été cette découverte que je connaissais, je connaissais déjà, Virginia Woolf et ce monde. Mais euh, il y a eu là un, un échange, une, une connexion entre les deux mondes, à une période tout à fait importante de, de l'histoire culturelle de l'Europe et de l'histoire politique de l'Europe, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, qui est euh, une, une période que j'étudie, euh, que j'ai étudiée bon, pour une thèse, pour des livres, depuis euh, de nombreuses années. Et donc le, les mouvements de, de ces personnages, Alix et James Trecci, euh, m'ont énormément intéressé dans ce contexte. Lorsqu'il rencontre James et Alix, il est désespéré à l'idée que son œuvre va disparaître complètement parce qu'il n'a pas réussi à la faire traduire en anglais et que l'Allemagne et l'Autriche est extrêmement hostile dans les années 20 à la psychanalyse. Donc il cherche un traducteur, désespérément, et voilà ce, ce jeune homme qui arrive, qui veut bien passer deux ans à, à Vienne, qui a une monnaie forte, la livre anglaise, qui donc va pouvoir aussi euh, apporter de l'argent à Freud, qui en a grand besoin après la guerre, parce que Vienne est une ville très pauvre, et donc ça a tout changé pour Freud, parce que il a, il a investi euh, ce, ce couple en leur disant voilà je vous charge d'une mission. Et il se trouve que ce couple, quand il est arrivé, ils ne savaient pas vraiment quoi faire de leur vie. Ils étaient un peu en dérive. Et donc, euh, ils, ils, ils se, pour la première fois de leur vie, on leur a fait confiance, on leur a proposé une tâche énorme. Ils n'étaient pas du tout traducteurs, ils connaissaient à peine l'allemand. Et ils se sont dit, ben, on, y, on, on y va. Et ensuite, c'est une aventure qui a duré 50 ans. C'est-à-dire que ça a duré jusqu'au jusqu moment où Freud est venu à Londres en 1938, euh, chassant le, le nazisme, euh, ch enfin chassant le nazisme, fuyant le nazisme, et, et donc euh, il est arrivé à Londres, il a il a publié l'homme Moïse et la religion monothéiste en 39, et puis il est mort juste avant le début de la guerre, et en fait c'est après la, la après la guerre en 46 que son fils a voulu faire une, cette extraordinaire euh, édition qui est la Standard Edition, en 24 volumes, et on ne savait pas à qui demander, parce que les Américains n'étaient pas assez bons en anglais, etc. Donc, euh, euh, Virginia Woolf, il euh, y a eu un grand rôle de Bloomsbury dans l'histoire, les éditions Hogarth de Leonard Woolf et Virginia Woolf euh, ont proposé à James, qui avait alors 60 ans, et sa femme, qui en avait 55, de se lancer dans une aventure de traduction phénoménale. Et en fait, ils l'ont mené à bien. Et je peux dire que c'est à, à partir du chef-d'œuvre de, de la Standard Edition que je me suis demandé vraiment comment ça avait été possible pour ces deux-là, d'avoir cette réussite-là. Étant donné qu'ils n'étaient pas du tout partis pour ça. Donc j'ai fait des grands flashbacks aussi sur leur enfance, d'où ils venaient, etc. Parce que j'ai commencé un essai sur la traduction de Freud en anglais. Et puis, chemin faisant, et notamment pendant les confinements, je me suis de plus en plus attachée à mes, à mes, mes personnages qui sont devenus un peu mes héros. Et j'ai un peu recomposé toute l'histoire sans, sans le chercher vraiment, mais en le faisant un peu comme un film, en essayant de, de, de faire suivre des plans, de suivre la chronologie et en même temps de faire traverser au lecteur euh, 50 années d'histoire euh, euh, de la psychanalyse et puis euh, d'histoire culturelle et d'histoire de Bloomsbury. James est déjà passé plusieurs fois devant le numéro 19 les jours précédents. Il va enfin rencontrer des de, professeurs éprouvant l'agréable sensation de connaître déjà sa famille, ses demi-frères, ses rêves, analysés par lui-même. Il a lu et relu les trois essais sur la sexualité, une découverte admirable, psychopathologie de la vie quotidienne et interprétation des rêves, dans la première traduction américaine de A. A. Brill. James agite la sonnette. Une jeune domestique lui ouvre, le fait monter par le grand escalier jusque dans la salle d'attente. Il n'a même pas le temps de s'asseoir. La porte du cabinet s'ouvre. Freud l'accueil, de son regard vif, lève la tête pour découvrir le visage de cet immense Anglais, perché sur d'interminables jambes. Ce qu'il voit lui plaît. Un visage sympathique, doux, presque enfantin, encadré par une barbe blonde bien taillée. James Ritchie, vêtu d'un sobre costume de drap anglais, se présente avec une élégance toute british. La porte se referme sur le premier entretien, inaugural. James Tretchy, 32 ans, vient de rencontrer celui dont l'œuvre va se trouver au cœur de sa vie et de celle de son épouse, Alix, pour les 50 années à venir.